La cité d'Athènes se situe en Grèce dans une région appelée Attique. Elle tire sa richesse du commerce et des mines d'argent. Elle a connu une période d'apogée au cours du 5e siècle.